Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents secrets pour réussir sa location courte durée. Je te fais cette vidéo juste après une séance ce matin de coaching où j'ai accompagné quelqu'un justement qui avait des difficultés. Il venait de lancer une sous-location, mais ça se pose aussi, et cette problématique-là peut très bien arriver à quelqu'un qui vient de lancer sa location courte durée, si par exemple tu fais de l'investissement locatif. Et sa difficulté, c'était bah « Sébastien, en ce moment, ça ne va pas fort ». Je génère pas donc euh, de, de cash flow positif, je suis flat, j'arrive à payer mes différentes charges, mais bien évidemment, ce n'est pas du tout l'objectif que je m'étais financé, que je m'étais fixé. L'objectif, c'était de me générer au moins 500 euros de cash flow avec cet appartement. Sébastien, s'il te plaît, peux-tu me livrer tes astuces pour pouvoir eh bien, à augmenter cette rentabilité et pouvoir enfin générer du cash flow positif Avant de commencer cette vidéo je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne youtube si tu l'as pas encore fait abonne toi dès maintenant puisque c'est sur cette chaîne youtube et eh bien deux fois par semaine tu vas retrouver des vidéos où je te parle d'investissement locatif investissement dans l'immobilier mais je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle et surtout d'entrepreneuriat de location courte durée je te parle de sous location professionnelle immobilière et de conciergerie d'appartement ces deux business m'ont permis d'obtenir ma liberté financière en partant de zéro sans crédit bancaire Très peu d'apports, mais par contre avec des résultats très rapides puisqu'en 30 jours, tu peux commencer à gagner de l'argent. Comment faire tout ça eh bien, Je t'invite tout simplement à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai mis en bas dans la partie description et que je t'invite à récupérer dès maintenant pour toi aussi passer à l'action dans ta ville. Donc aujourd'hui, on va voir les principales erreurs qu'a fait justement eh bien, cette personne que j'ai eue en, en séance ce matin qui lui ont empêché de réussir sa location courte durée. Et ça même va peut-être même plus loin que ça, c'est qu'en fait, ça l'empêchait de passer à la suite, de passer à l'action de nouveau. Puisqu'en fait, il s'est dit, « bah Moi, je vais démarrer cette location, je vais voir un petit peu ce qui se passe et en fonction de comment ça se passe, bah je vais continuer ou pas. » Donc, à l'issue de cette séance qui a duré pas très longtemps, donc euh, des séances d'accompagnement que je peux réaliser, eh bien, euh, on a réussi à débloquer beaucoup de choses en franchement même pas trois quarts d'heure. Euh, 35-40 minutes, on a, on a débloqué énormément de choses. Donc oui, sa principale problématique, c'était de se dire, bah, finalement, est-ce que j'exploite de la bonne manière C'est-à-dire qu'il se posait même la question de se dire, est-ce que finalement, je ne ferais pas mieux de faire de la colocation ou faire autre chose euh, En fait, il remettait complètement euh, donc son, son lancement en question. Donc déjà, pour moi, la première erreur, première erreur c'est de se dire euh, et de ne pas laisser suffisamment de temps. C'est-à-dire qu'il avait lancé cette location courte durée trois mois auparavant. Donc, première erreur, tout de suite, c'est ce que je lui dis, je dis avant même qu'on rentre dans le cœur du sujet, dans vraiment qu'on approfondisse l'étude, pour moi, un recul de trois mois est insuffisant. On le dit très souvent, une entreprise, de manière générale, il lui faut au moins une première année de lancement, voire peut-être une deuxième également, pour arriver à générer et avoir un niveau suffisamment... Euh, euh, comment dirais-je, flat, pour que derrière, on puisse réellement se projeter sur la rentabilité de son entreprise. Parce qu'au départ, forcément, il y aura des mauvais choix qui seront faits, peut-être des choix un petit peu trop onéreux, des tests aussi qui vont être réalisés et qui vont t'empêcher d'être performant tout de suite. Ça se saurait hein, si on était performant tout de suite. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. donc C'est ce que j'ai dit, j doucement. <rire> Je dis là, on ne ressort que trois mois. Voilà. Donc, deuxième chose, ce qu'on a fait, et donc là, c'est la deuxième erreur, enfin, deuxième erreur, on va considérer on va considérer que c'est dans la première, mais on peut la mettre dans la deuxième partie, c'est qu'il n'a pas réellement fait d'études de marché. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement regardé euh, sur sa ville qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc là, ça a été assez simple. Je l'ai emmené avec moi sur adna on a été sur sa ville, on a regardé. J'ai dit, tu vois déjà sur ta ville, le grade, c'est un grade A. Donc déjà, avant même d'aller plus loin, ce que, je te, ce que je peux te constater, c'est que c'est une ville qui a un fort potentiel. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas beaucoup de saisonnalité. Donc, c'est plutôt flat toute l'année. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et deuxième chose, même troisième chose après. Donc, deuxième chose, croissance des revenus. Il y a une croissance des revenus par rapport à l'année précédente. Et enfin, donc, dernière chose, eh bien, il y a une demande qui est importante. Donc, vous savez, c'est un ratio qu'il y a entre la demande et l'offre. Donc, tous les voyants étaient au ouverts. Donc, je dis déjà, tu vois, deuxième chose, déjà, tu ne devrais pas te poser cette question-là parce qu'en fait, tu n'as pas réellement fait cette étude, tu n'as pas réellement regardé ce qui se passait. Tu t'es un petit peu lancé comme ça. Donc ça pour moi, c'est la deuxième erreur, c'est-à-dire pas avoir fait finalement son analyse du marché, voir qu'est-ce qui se passe dans sa ville concrètement. Et qu'est-ce qu'on a déduit dans cette analyse qu'on a fait ensemble Eh bien, c'est qu'il y avait un petit peu de saisonnalité. Même si c'est globalement flat, eh bien, il y a quelques mois dans l'année qui sont moins bons que d'autres. Par contre, il y en a d'autres qui sont quand même meilleurs en termes de revenus et également de taux d'occupation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le REFPAR. Le rêve-part, c'est cette association qui a entre le taux d'occupation et le prix à l'annuité. Beaucoup de personnes font l'erreur de parler que de taux d'occupation. Combien de toi tu as de taux d'occupation Moi j'ai 70, moi j'ai 50. Et en fait, toutes les personnes se comparent uniquement par rapport à ça. Mais vous doutez bien que moi je peux avoir 100% d'occupation si je loue à 30 euros la nuit. Par contre, quelqu'un qui lui va louer à 80 euros et qui a que 50% de taux d'occupation, bah, en fait, il aura gagné plus d'argent que moi. Vous voyez là tout de suite à quoi je vais vous amener. Donc du coup, l'erreur, cette erreur qu'il a faite, c'est justement de penser que ces trois malheureux mois où ça n'a pas été profitable, bah finalement, ça venait un petit peu euh, dresser ce qu'allait se passer dans les prochains mois. Donc là, je lui ai fait voir, je lui ai dit « Regarde, tu as démarré dans les pires mois de l'année, tu as démarré au mois de janvier, février, mars, ce ne sont pas les meilleurs mois dans ta ville. Même si c'est globalement flat, il n'y a pas des grosses cons, le fait est que ce n'était pas les meilleurs mois de l'année. En plus de ça, il y a une actualité économique qui fait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur ces mois-là et donc, il n'est pas du tout venu l'aider. Autre chose qu'on a pu voir tout de suite, en fait, lui, il mettait le focus absolument sur les prix pratiqués. Il me dit « Ouais, les prix, etc. » Donc, oh, je regarde très rapidement. J'écoute, ça m'a l'air cohérent. On va aller vérifier. Effectivement, RDNA nous disait que bah, les prix, c'est à peu près ce que lui l'indiquait. Donc, là-dessus, j'étais plutôt bon. Et puis, en fait, je laissais parler, bien évidemment. Et euh, du coup, on arrive sur le mois de mars. Et là, il me dit, bah, le mois de mars, généralement, le mois de mars, d'après ce que je peux voir, normalement, ça va être un mois un petit peu meilleur pour toi. Ça doit être un mois un petit peu meilleur. Il me dit, ouais, mais pas tant que ça. Je dis, ah bon Il me dit, ouais, euh, il me dit, j'ai eu un problème. Ah, j'ai dit, c'était quoi ton problème Et il me dit, j'ai eu une annulation dernière minute. Je dis, ouais, ça, c'est pas de chance. Mais en fait, il m'explique pourquoi. Il me dit… Euh, annulation dernière minute, puisque le voyageur, quand il est arrivé dans le logement, il a estimé que le nettoyage n'avait pas été suffisamment bien réalisé. Donc, il est parti et il a demandé être de remboursé. Donc là, effectivement, c'est la pire des configurations qu'on peut avoir, puisque effectivement, Airbnb va rembourser le voyageur et toi, malheureusement, c'est mort, tu ne pourras pas reprendre de nuitée. Donc, il avait loué, je crois, pratiquement une semaine. Donc, euh, du coup, lui, c'est venu bah, forcément euh, 25% du mois qui est complètement chamboulé à cause de cet incident, c'est compliqué. Mais du coup, j'ai creusé. Je lui dis OK, donc j'ai, on est d'accord que le ménage, il est mal réalisé. Il me dit oui. J'ai, est-ce que c'est arrivé qu'une seule fois? Il me dit non, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc j'ai, tu vois, j'ai là déjà, il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec les prix, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, le ressenti de ton voyageur est que le ménage a été mal réalisé. Donc on est d'accord tous les deux pour dire que la personne que tu emploies aujourd'hui pour faire ça ne correspond pas. Ça ne peut pas coller. Donc, c'est une entreprise avec qui il travaille, qui, qui gère également le linge, etc. Et là, tout de suite, il me dit, oui, mais mon problème, c'est que euh, derrière, euh, ben, en fait, je ne trouve pas d'autres personnes pour faire le ménage. J'écoute, donc, je lui rappelle, etc., les méthodes pour faire des recherches, etc., bien évidemment, pour lui donner du conseil sur ça. Mais après, je lui donne une autre astuce. Je lui dis, ok, donc cette personne-là, on est d'accord, elle gère également le linge. Je dis, tu sais, j'ai trouvé aujourd'hui… Des personnes auto-entrepreneuses, par exemple, qui vont également te gérer le linge, elles sont moins courantes que les personnes qui vont juste faire le ménage. Aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a dans la location courte durée, c'est trouver des personnes qui sont capables, non pas de faire le ménage, mais de gérer le linge. La vraie problématique, c'est le linge aujourd'hui. Hein, Ce n'est pas le ménage. Le ménage, vous allez trouver des personnes pour faire le ménage. Ce n'est pas le problème, vraiment. Même si on me dites que non, vous me direz dans la partie commentaire, moi, je vous garantis que vous pouvez en trouver. Si Vous y, vous y prenez pas de la bonne façon. Euh, et du coup, euh, bah en fait, le vrai problème, c'était le linge. Donc, j'ai dis, tu vois, j'ai des gens pour essayer de un petit peu séparer les deux, de se dire, bah, ok, il y a la partie ménage, mais aussi la partie linge. Et ton vrai problème, c'est le linge. Donc, la solution que j'ai proposée, ce n'est pas la solution miracle et il faut qu'il la teste, il faut qu'il la valide, etc. C'est euh, tout simplement ce que je dis, ai dit, j'écoute. Si ta problématique c'est ça aujourd'hui, moi ce que je te propose, c'est que le linge soit réalisé sur place. C'est-à-dire que machine à laver, sèche linge et c'est fait sur place. Alors je lui dis oui, la conséquence de ça, c'est que la personne plutôt qu'à mettre deux heures pour faire un ménage, c'était un T3, elle va mettre quatre heures. On va lui doubler son temps. Mais par contre, ça veut dire que tu vas pouvoir trouver beaucoup plus facilement du personnel et donc tu vas peut-être pouvoir aussi un petit peu euh, faire un petit peu ton choix entre les différents tarifs qui vont être proposés pour faire cette prestation. Mais en fait, le vrai problème, et du coup, on arrive au, au problème suivant, euh, c'est que il me dit, bah ouais, mais il me dit euh, déjà, euh, il me dit déjà, euh, moi, donc je sais plus comment m'annoncer qu'elle lui prenait cette personne, et je trouvais pas ça si cher que ça finalement. Il me dit, ouais, mais déjà, euh, déjà, j'en ai de ma pour ma poche, quoi. Il me dit déjà, euh, c'est un coup, quoi. J'ai comment ça, c'est un coup. Bah, il me dit en fait, euh, il me dit, bah moi, euh, à chaque fois, j'en ai de ma poche. Alors là, il me dit, si tu me dis il faut mettre 4 heures. Ça veut dire que c'est encore de l'argent que je vais prendre sur moi pour, pour payer ça. Mais je n'y mets pas du tout. Donc, l'erreur qu'il faisait, c'est que malheureusement, il était convaincu que les frais de ménage, eh bien, euh, c'était tel prix. Donc, il devait facturer, je crois, 25 euros à son voyageur. Alors que lui, ça lui coûtait quasiment 50 euros. Donc, en gros, il en prenait déjà la moitié à sa charge. Alors, je dis là, effectivement, si tu commences avec ça, ça veut dire qu'à chaque réservation qui tombe, tu perds de l'argent rien que sur le ménage. Donc après, il faut compenser effectivement au prix de l'annuité. Donc, je dis ça, c'est une erreur. Considérer que les frais de ménage ne sont pas suffisamment élevés, euh, que tu ne souhaites pas les mettre suffisamment, de manière suffisamment élevée parce que tu penses à la place du voyageur que derrière, il ne va pas pouvoir euh, réserver parce que c'est trop cher, je dis ça, c'est une erreur. Alors oui, effectivement, sur un prix à la nuitée, ça peut être significatif et du coup, ça veut dire que tu ne prendras plus de réservation à la nuitée. C'est-à-dire que dès une nuit, peut-être deux nuits, tu n'en prendras plus. Mais on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'on cherche, nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir la meilleure rentabilité dans notre appartement. Donc c'est pas, euh, on n'est pas là pour aller forcément faire des unités deux nuitées comme à l'hôtel. Pas du tout. La stratégie n'est pas la même. Donc là déjà il a rechangé. Donc je dis, tu vois, dis-moi ce que je vais te proposer de faire, c'est de recalculer réellement ton coût de ménage en voyant si on met en place la solution que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire on, on vraiment on sépare le linge et le ménage, ou alors tu retrouves une entreprise qui te fait les deux. Mais déjà cette personne-là, malheureusement, tu es obligé d'arrêter avec elle ou de la garder un petit peu en solution de secours au cas où vraiment tu serais en en, sur une réservation de dernière minute et que tu n'auras pas de personne qui, qui, qui est prévue pour ça. Mais ce que je lui dis, c'est qu'il faut absolument que tu pratiques le coût réel. Donc, il était moyennement, enfin, moyennement convaincu. Il était convaincu, mais je lui dis, tu sais, va, moi, j'aime bien démontrer par l'exemple, et j'aime bien, euh, comment dirais-je, euh, j'aime bien euh, bah, démontrer ce que je dis. Je n'aime pas raconter du blabla, j'aime bien prouver ce que, ce que, ce que j'explique sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je pense que… Euh, je pense que je suis assez transparent sur tout ce que je fais et euh, ce que j'explique ici, c'est tout le temps le reflet de ma réalité. Ça peut différer un petit peu, bien évidemment, mais globalement, c'est quand même ça. Et là, je lui trouve bah, en fait son concurrent sur sa ville, à quelques rues de chez lui, même configuration que lui. Et vous savez quoi bah, Il génère plus de chiffre d'affaires que lui, mais beaucoup plus. Pas le double, mais il en gère beaucoup plus. Et on va regarder ensemble le prix d'une ménage il était à 55 euros. Donc j'y dis, tu vois, quand je te disais que peut-être il faudrait te mettre entre 50 et 60 euros, il s'est mis à 55. Donc j'y dis, tu vois, je n'avais pas vérifié avant, on est venu sur place, on l'a vérifié ensemble. Donc ça, c'est l'erreur qu'il a faite de considérer qu'il devait perdre de l'argent sur le ménage. Et là, je lui dis, là du coup, maintenant, quand tu as pris une réservation, tu ne seras plus en train de te dire, je suis en train de commencer à perdre de l'argent. C'est comme si vous ouvriez un business et que dès le départ, vous saviez que de toute façon, vous avez perdu de l'argent et qu'après, il fallait ramer. Pour aller gagner de l'argent non ça marche pas comme ça c'est dès le départ on a des charges ok comment on peut les payer ensuite après on va gagner de l'argent enfin, il faut vraiment que vous soyez dans cette logique on n'est pas là pour perdre de l'argent on est là pour en gagner mais pour en gagner il faut pas déjà commencer avec un boulet ou des choses qui nous qui nous tirent et qui nous empêchent d'avancer on est quand même bien d'accord avec ça alors ensuite quelques petites erreurs qui pour moi n'étaient pas significatives. c'est ce que je dis par rapport aux photos j'ai des choses qui vont pas euh, on a revu les photos. La photo hero, la photo principale était plutôt pas mal, mais les photos des, euh, comment dirais-je, des chambres n'étaient pas à mon sens. Ce que je dis, c'est un peu austère. Ça transpire pas le, la, comment dirais-je, la. Ça transpire pas le, la luminosité, la l'énergie, tout ça. Euh, ça respire un peu plutôt le côté austère, un peu froid. Un peu, donc j'ai. Ta déco est très belle, mais malheureusement il y a des trucs qui vont pas. Donc refaire les photos, euh, mettre plus de luminosité allumer les lumières, euh, donner de la vie tout simplement. Quoi. Donc ça, ce n'est pas ça, c'est ce que je dis, je dis ça, qu'on soit très clair, ce n'est pas ça qui va changer radicalement euh, les prises de réservation qu'on soit très clair. Tout le reste, toi, on n'a même pas vérifié le contenu de l'annonce, je dis ça, ça ne sert à rien, je n'ai même, même pas le temps, si tu veux, de voir ça, on va directement s'attarder au moins au point tout de suite que je vois euh, qui sont pour moi hyper bloquants et qui t'empêchent de prendre des réservations. Euh, et enfin, euh, bah, dernière chose euh, qu'on a pu euh, bah, observer ensemble sur cette, euh, cet appartement, euh, c'est qu'au-delà, bah, comme on l'a vu au tout départ, donc première erreur, c'est effectivement bah, d'être trop pressé et de se dire que bah, dès le début, on doit être rentable, etc. Deuxième erreur, euh, c'est de se dire que finalement, euh, bah, les frais de ménage n'étaient pas calculés au mieux. Euh, troisième erreur, c'est pas d'avoir fait ces études de marché pour voir que justement ce qu'on était capable de réaliser sur les mois qui allaient venir, qui allaient venir justement pour rassurer, pour faire voir que c'était réellement possible, quoi, qu'on pouvait réellement y arriver. Euh, les photos, j'en ai, ai parlé un petit peu, mais c'était pas le vrai fond, euh, on va dire le, le, le nerf de la guerre sur cette, cette problématique-là. La quatrième erreur, c'est que quand en fait il calcule sa rentabilité, il a inclus vraiment absolument tout. Et notamment les frais comptables. Et les frais comptables, il a une centaine d'euros par mois. Et il me dit, bah ouais, mais quand je fais mes calculs, euh, bah, je dis, non, mais dis, attends, j'ai les frais comptables, c'est pas par appartement. Hein. Dis, les frais comptables, ce que tu as pris ton comptable, c'est parce que oui, bien évidemment, il va falloir qu'il fasse un bilan, etc., etc. Donc il y a un coût fixe de départ. Mais si tu, effectivement, tu restes qu'à un seul appartement, bah oui, ça va être compliqué. Par contre, aller chercher 2, 3, 4, 5 appartements, même si les frais comptables vont légèrement augmenter, en fait, il y a un coût de départ, si vous voulez, dans les frais comptables. Moi, vous le savez, aujourd'hui, j'ai créé un cabinet comptable, euh, comment dirais-je, où on accompagne justement euh, bah, les personnes à, dans leur sous-location, dans leur conciergerie et également dans les investissements immobiliers. Aujourd'hui, on a effectivement... Mon expert comptable, mon associé expert comptable a effectivement eh bien, un coût de départ. C'est logique, il y a un coût de démarrage, il y a un coût, euh, un plafond, enfin un seuil. Mais après, c'est parce que vous allez lui confier beaucoup plus d'appartements que derrière, votre facture va doubler, tripler, quadrupler. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est ce que je dis. Je dis si tu effectivement, tu prends ces frais dans ton calcul, bah, là, tu n'es pas bon. Euh, c'est évident parce qu'il bah, ne va, va pas rester suffisamment pour que ça soit rentable cette opération. Alors, je lui dis, il y a deux solutions. C'est soit, effectivement, euh, tu veux rester comme ça. Et là, moi, je vais plutôt te proposer d'arrêter le cabinet comptable. C'est plutôt peut-être dans un CGA, un centre de gestion agréé, qui généralement sont quand même moins chers. Par contre, il ne faut pas attendre non plus du conseil, etc. C'est etc. Euh, plus là le rôle d'un expert comptable. Euh, ou alors, sinon, l'autre solution, c'est continuer le développement. Il me dit, bah ouais, mais il me dit, tu, tu, tu te rends compte Il me dit déjà là, voilà, ça ben, j'ai dit « Ouais, mais j'ai là, malheureusement, si tu concentres ton, ton tout ton business sur un appartement, là, ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir une vision sur deux, trois, quatre, cinq appartements. Il faut vraiment euh, avoir une vision quand même assez… Donc, en fait, c'est suffisamment ambitieux. Et donc, cette dernière erreur, hein, c'est celle-ci pour moi qui, qui est importante est, et que vous, que vous devez avoir en tête, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Euh, ne vous limitez pas. Si vous vous limitez… Vous limitez le potentiel de développement de votre boîte, vous limitez le potentiel de gains possible dans cette activité. Vous vous rendez compte que d'une situation avec un appartement où limite il se posait la question s'il ne devait être pas arrêté ou s'il avait fait des mauvais choix, Bah en fait, c'est aller voir plus loin. Quand on entreprend, quand on fait un business, on a une projection lointaine. C'est pour ça que, je le dis très souvent, il faut absolument que vous fassiez des vraies études de marché, que vous ayez un vrai business plan. C'est pas par hasard. C'est parce que derrière, vous devez avoir une vision lointaine. C'est qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux obtenir Combien d'appartements Combien je veux gagner C'est ça que vous devez avoir en tête. Pour que du coup, cette vision soit tellement lointaine qu'on on, on on, on monte les marches petit à petit. Mais si votre vision est très court terme et j'organise juste mon petit appartement que je viens de lancer, ouais c'est un peu limite, mais en fait, c'est mort. C'est-à-dire que vous n'êtes vous, vous pas suffisamment ambitieux. Et c'est-à-dire le problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, ils sont pas suffisamment ambitieux. Ils ne voient pas suffisamment loin. Et ça, c'est un vrai problème. Ça vous empêche. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, le risque est plus grand. Oui, mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme tout, quoi, dans la vie, quoi. Si tu fais des tout petits coups comme ça, tu tac, tac, tac, je teste et tout pour voir, ah, ça marche moyennement. Bah oui, mais tu sauras jamais si ça marche. Par contre, tu fais des vrais tests, des vraies opérations. Là, tu peux voir si réellement ça a marché. Et en plus de ça, dans la sous-location, je vous l'ai déjà dit plein de fois, le risque, il est hyper contrôlé, hyper limité. On a des possibilités de sortie. On a des baux qui nous permettent de nous protéger par rapport à ça. Donc, le risque, il est très faible. Euh, et c'est parce que vous avez 1 000 euros sur la table ou 2 000 euros sur la table qu'il faut en faire tout un monde. Vous entreprenez. Hein? Donc, quand vous entreprenez, il faut suffisamment être ambitieux. Enfin, je suis désolé, je redis toujours la même chose, mais il faut être ambitieux, soyez ambitieux. Si vous n'êtes pas suffisamment ambitieux, vous aurez le résultat lié à cette ambition très faible, très médiocre. Et du coup, vous n'aurez pas les résultats à se compter. Vous comprenez le truc, en fait. Euh, euh, vous voulez des résultats extraordinaires bah, Faites des opérations, faites des investissements, faites des choses extraordinaires. On a le fruit de ce qu'on euh, sème. Hein. Euh, je suis désolé de vous le dire. Quoi. Donc, voilà. Moi, pour moi, cette vidéo, c'était important de vous dresser justement toute cette liste d'erreurs euh, qui sont des erreurs bien connues, bien identifiées, que je connais, que euh, beaucoup de personnes traversent. Je sais aussi que lancer son entreprise, ça peut être un... un un moment difficile, ça peut être un moment euh, bah, de, voilà, de, de doute. C'est normal, mais moi le premier, j'ai des doutes dans plein de choses. Bien évidemment, plus vous entreprenez, plus vous avez de l'expérience, plus ces doutes s'estompent. Mais vous ne trouverez personne qui vous dit « Demain, moi je mets 2000 euros sur la table et vas-y, j'y crois à 110%. » Non, euh, il le dira peut-être, mais au fond de lui, il aura peut-être 10% ou 20% de doute. Mais c'est normal, hein. c'est fait comme ça et quelque part c'est bien. Ça permet aussi de… Euh, D'être prudent face au danger et de peut-être mettre en place quelques plans B en cas où justement ça n'irait peut-être pas comme vous le souhaiteriez. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à lâcher le pouce euh, vers le haut si cette vidéo vous a plu. Posez vos questions par rapport à ça, parce que j'imagine que ça être euh, le commun de beaucoup de personnes. En tout cas, moi j'ai été ravi d'accompagner cette personne, je l'ai senti bien remonter. Il y a eu un petit côté aussi un peu mindset, ça fait, ça fait toujours du bien, je pense. Euh, j'ai dit, tu vois, on va refaire un point dans trois mois, je suis certain que dans trois mois tu vas me rappeler en me disant, ouais, putain, j'ai déjà enchaîné le deuxième, troisième sous-location et je trouve ça juste excellent. Les amis, on a terminé. Euh, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt. Ciao.